Je suis actuellement en seconde année d'ingénieur généraliste à INT Atlantique. Cette année, j'ai principalement suivi des cours autour du développement mobile, un peu du X, et j'ai surtout eu l'occasion d'effectuer un semestre académique dans une école japonaise, et là, son distanciel. Et l'année prochaine, je vais plutôt me spécialiser autour de la santé en suivant la TAF Health proposée au campus de Brest. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être stagiaire dans la startup up qui est en fait l'entreprise derrière le, le produit PlaySmith. En fait il s'agit d'une plateforme qui permet d'héberger des événements professionnels en ligne tels que par exemple des job dating pour des recrutements ou encore des salons étudiants. Euh, un stage qui est du coup d'une durée de 4 mois pour conclure ma seconde année. En fait NITON est une très jeune start-up en pleine croissance et euh, du coup cela me permet en fait, de véritablement voir de l'intérieur tous les besoins importants euh, qui sont nécessaires en fait pour le développement de. De ces jeunes entreprises, et ça tombe bien vu que je pense me lancer dans l'entrepreneuriat une fois le diplôme obtenu. L'un des avantages de l'univers start-up, qui est finalement peut-être un peu cliché mais que je trouve très important et que je retrouve chez Meeton, c'est la véritable proximité qu'il y a entre tous les membres de l'entreprise. On se fait confiance, on s'écoute, on se retrouve. Globalement, il y a, une, il y a un vrai travail d'équipe qui, qui est présent. On a tous envie de s'investir pour faire croître l'entreprise. et Ce qui fait que globalement, quotidiennement, on passe un bon moment. Et c'est ce genre d'état d'esprit que j'ai envie de retrouver dans mon activité professionnelle future. Dans quelques projets que j'ai suivis depuis le début de ma formation, finalement, dans certains cas, on a eu besoin de mettre en place des entretiens semi-directifs pour genre, mener des interviews et cette compétence-là que j'ai principalement apprise d'ailleurs dans le l'IEU Ligne in Innovation, euh, bah je m'en sers très très régulièrement pour mes études aujourd'hui. Euh, mener des, des entretiens finalement qui soient vraiment pertinents, qui mènent avant de la formation assez rapide, c'est n'est pas quelque chose qui est très simple et c'est vrai que pour le coup, euh, avoir une petite aisance en amont avant de me lancer dans, des, dans ces études-là m'a quand même été assez utile. Oui, je suis fortement intéressé par euh, potentiellement lancer ma propre activité dans le domaine de la e-santé et c'est vrai qu'aujourd'hui donc j'y travaille mais euh, je n'ai pas encore de concept totalement bien défini et je vais profiter justement de ma troisième année de formation pour bien cadrer un peu plus ce projet.